et euh, la page de Zoé, bien évidemment. Gémeaux et Ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de ce mois de juillet, on a tout d'abord un soleil en cancer hein, jusqu'au 22. Alors, le cancer, c'est le signe qui vous suit immédiatement. Il représente vos possessions, hein, tout ce qui est à vous. Euh, votre corps qui est à vous hein, mais aussi les gens que vous aimez qui vous appartiennent et euh, par extension euh, tout ce qui est matériel euh, l'argent en particulier et alors vous savez le cancer c'est quand même un signe c'est le signe de la lune hein, avec son côté extrêmement variable euh, qui change de forme en permanence et donc euh, votre rapport à l'argent est à l'image de ce signe du cancer c'est à dire avec beaucoup de hauts et de bas et de changements et de variations et un jour ça va et le lendemain ça va moins bien euh, c'est vraiment euh, ce qui est indiqué hein, dans votre zodiaque avec cette ce secteur 2 donc secteur de l'argent de la possession euh, en, en Cancer. Bon, ça donne un côté, si vous voulez, aussi euh, sur le plan euh, positif. Vous n'êtes pas quelqu'un d'extrêmement possessif. Vous n'êtes pas dans, le, dans la volonté d'emprise sur l'autre. Euh, bon, sauf si votre ascendant indique le contraire. Mais en, en ce qui concerne votre Soleil, euh, votre signe, euh, les Gémeaux. Euh, cette maison 2 en, en cancer, elle, elle indique que vous n'êtes pas dans une volonté d'emprise. Hein. Euh, bon, ce sera une bonne période pour, si vous voulez, gagner plus et passer des bonnes vacances. Hein. Après le 22, eh bien, le soleil sera en Lion. Et, et alors là, vous serez à votre affaire. Hein. Parce est ce que c'est votre maison 3 donc c'est la maison qui vous correspond qui correspond aux gémeaux et qui fait que bah, vous êtes bien entouré vous avez la tchatch, vous avez de l'humour vous attirez tout le monde autour de vous grâce à vos bons mots mercure votre planète alors elle est aussi en cancer elle va y rester tout le mois étant donné qu'elle est rétrograde en début de mois alors vous savez ce que ça veut dire quand une planète est rétrograde hein donc rien n'arrive quand on en a envie euh, bon les réponses qu'on voudrait avoir bon ne les a pas ou alors elles sont euh, pas du tout celle qu'on attendait, euh, les objets, hein, puisqu'on est dans le monde de, du matériel avec le cancer, les objets peuvent ne pas fonctionner, vous jouez des tours, votre ordinateur, votre téléphone portable, enfin tout ce dont vous vous servez tous les jours pour communiquer, puisque vous êtes un signe de communication, eh bien peut casser ou euh, bon avoir besoin d'être réparé ça c'est le côté euh, si vous voulez matériel hein, de mercure en, en cancer maintenant mercure c'est la pensée aussi c'est le mental alors à quoi votre mental va être occupé avec ce mercure en cancer Eh bien à trouver des solutions et ma foi vous ne serez pas trop mauvais hein, pour trouver des solutions alors des solutions peut-être à vos problèmes financiers, hein, on en revient à l'argent, mais aussi, comme vous êtes quelqu'un qui se préoccupe quand même des autres, peut-être que vous trouverez des, euh, chercherez des solutions pour euh, ceux qui vous entourent. Euh, L'un de vos frères et sœurs, euh, parce que, entre parenthèses, les frères et sœurs sont toujours très importants pour les Gémeaux, euh, Peut-être que l'un de vos frères et sœurs va avoir besoin, hein, la, la deux c'est les besoins aussi, va avoir besoin que vous, soyez, euh, vous vous rapprochiez, que vous lui donniez des conseils, euh, et que donc vous lui trouviez une solution à euh, l'un de ses problèmes. Mais bon, c'est une possibilité, je ne dis pas que ça va se passer comme ça, moi je pense que c'est plutôt pour vous qu'il va falloir trouver des solutions, dans la mesure où vous faites peut-être partie de ceux qui ont souffert du confinement financièrement et que donc là vous voudriez bien euh, bah, rattraper euh, tout ça hein, et bon ça va prendre du temps hein. Vénus maintenant et vos amours, elle est toujours chez vous depuis le mois d'avril, vous, vous rendez compte, hein, elle a fait un long séjour et, et, et vraiment elle a été par moments pas très sympa puisqu'elle était en dissonance avec Neptune je vous rappelle au mois de mai, hein, avec les incertitudes qu'on a pu avoir sur des tas de plans, eh bien on va retrouver d'ailleurs cette ambiance mais en fin de mois et très rapidement, hein, ça va durer quelques deux trois jours pas plus. Euh, D'ici là, eh bien, elle, elle est en, en marche directe maintenant, hein, depuis le 25 juin, et elle euh, va traverser donc tout votre signe, tous les décans, hein, les, les trois décans. Je crois que pour le premier, ce sera plus ou moins euh, terminé, mais bon, le deuxième et le troisième décan vont euh, retrouver cette euh, Vénus euh, qui est encore un petit peu lente. Donc, il euh, y a quand même des chances hein, de euh, euh, d'éprouver des moments de satisfaction, de bonheur, de bien-être, de rencontrer des gens, de créer du lien, parce que c'est le rôle de Vénus de nous faire créer du lien. Et euh, bon, pour ça, vous êtes les rois, hein, les Gémeaux, je vous l'ai déjà dit hein, tout à l'heure, euh, vous savez euh, vous mettre en en connexion hein, euh, avec les autres et en synchronicité aussi. Donc, euh, les gens que vous allez croiser, eh bien, euh, vous allez euh, euh, éprouver de l'affection pour eux, vous les aimerez, ils vous aimeront, euh, vous saurez les faire rire, vous saurez... Euh, euh, bah, leur montrer qu'ils ne vous sont pas indifférents. parce que quand vous le voulez, vous pouvez être très indifférent. Hein. Si quelqu'un vous ennuie, et eh bien souvent euh, votre manière de lui montrer, euh, que vous ne voulez plus avoir affaire à lui ou à elle, eh c'est de d'être totalement indifférent, de faire comme si vous ne le connaissiez pas. et pour ça vous êtes vraiment euh, parfois euh, un peu dur, hein, on va dire, vous pouvez... Euh, Vraiment tourner le dos à quelqu'un euh, du jour au lendemain, euh, mais ça n'est pas ce que vous ferez ce mois-ci, au contraire vous allez, je vous le disais, créer beaucoup de liens. On va terminer avec Mars, et Mars elle est entrée hein, le 28 juin en bélier et elle est extrêmement bien disposée à votre égard. Et tant mieux parce qu'elle va rester en Bélier jusqu'en Janvier. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est un très très long séjour de, de Mars en Bélier. Et euh, le Bélier est quand même un signe guerrier, hein, c'est un signe d'agressivité. Alors au plan général, hein, il, ça va peut-être pas très bien se passer, pas bah, ce mois-ci. Hein, mais à partir de la deuxième quinzaine d'août, septembre et octobre, là, euh, ça, bon, ça va pas, euh, disons que l'ambiance va pas être très calme et très sereine, mais bon, là pour ce mois de juillet, ceux qui vont recevoir 1er et 2e décan, qui vont recevoir des influx de mars, c'est excellent pour vos projets Hein, si vous avez des idées en tête ou si vous avez même déjà une amorce hein, de, de quelque chose avec ce mars et eh bien vous allez pouvoir le développer vous allez pouvoir en faire quelque chose euh, tant que mars est en marche directe vous allez pouvoir concrétiser euh, vos idées vos plans euh, euh, tirer des, des plans sur la comète comme on dit euh, anticiper enfin bref vous, vous aurez vous allez mettre votre énergie vraiment dans quelque chose euh, que, dont vous pensez que ça peut euh, marcher peut-être même que certains vont prendre une indépendance vont décider de se mettre à leur compte euh, sous cette influence euh, ou qu'ils vont prendre des distances avec des groupes Hein, euh, ou avec même des amis dont ils se sont aperçus qu'ils étaient toxiques. Hein, avec Vénus-Neptune, vous avez pu prendre conscience euh, que vous aviez des personnes toxiques dans votre entourage. Et euh, donc, avec ce Mars en bélier, bah, vous allez pouvoir leur régler leur compte, hein, euh, parce que ce sera euh, euh, tranchant. Hein. Mars en bélier, quand même, il tranche. Donc, euh, si vous le sentez comme ça, surtout, n'hésitez pas voilà c'est terminé pour ce mois de juillet j'ai oublié de vous dire que vous pouvez bien entendu nous demander des consultations à zoé et à moi on se retrouve donc au mois d'août et d'ici là ben, je vous souhaite vraiment les meilleurs moments qui soient